IND Ioniq 5 troisième voiture 100% électrique de la marque après les Ionics et Kona. Le Ionics 5 est un crossover compact bâti sur une plateforme inédite. Issu du concept IND 45 révélé en 2019. Il promet 450 km d'autonomie. Design et dimension du IND Ioniq 5 annoncé par le concept 45 présenté au salon de Francfort en septembre 2019. La nouvelle IND Ioniq 5 s'inspire de la poney une voiture lancée par la marque dans les années 70 avec son allure néo rétro le modèle coréen arbore des dimensions de suv compact plus grand que le kona électrique il affiche 4,65 mètres en longueur 1,89 mètres en largeur et 1,60 m en hauteur impressionnant son empattement est de 3 mètres au niveau du coffre il dispose d'un espace de chargement de 531 litres pouvant être porté à 1591 litres une fois la banquette arrière rabattue. Si cela n'est pas suffisamment, un autre espace de chargement est logé sous le capot à l'avant. Ionique 5 longueur et 4635 mm largeur et 1890 mm. Hauteur 1605 mm empattement 3000 mm. Capacité du coffre 531 litres coffre banquette rabattue 1591 litres. Coffre avant 24 litres en AWD et 57 litres version RWD. Capacité de traction 1600 kg. Intérieur du IND IONIQ 5 très épuré, l'habitacle du SUV coréen se décline en deux ambiances dont une claire à l'aspect très lumineux. Le IONIQ 5 est équipé de deux écrans numériques de 12 pouces. Installés côte à côte, ils forment ce que le constructeur appelle le Dual Cockpit. Situé derrière le volant, le premier écran fait office d'instrumentation tandis que le second, à commande vocale et tactile, prend place au centre du tableau de bord. Il est complété par un dispositif d'affichage tête haute en réalité augmentée. Version, batterie et autonomie du IND IONIQ 5, décliné en propulsion et en transmission intégrale et conçu sur la base de la nouvelle plateforme EGMP, le IONIQ 5 offre deux configurations batterie 58 ou 72,6 kWh. Avec la grosse batterie, l'autonomie communiquée par est des 500 km. Les quatre versions proposées par IND sont les suivantes, IONIQ 5 RWD et 58 kWh, en propulsion, cette version constitue l'entrée de gamme du modèle et reçoit un moteur de 125 kW. IONIQ 5 RWD, 72,6 kWh, la batterie grande autonomie est ici associée à un seul et unique bloc de 160 kW intégré au train arrière. IONIQ 5 AWD, 72,6 kWh, la même que la précédente mais avec avec un moteur de 70 kW intégré au train avant. Quelle que soit la version choisie, la vitesse est bridée à 185 km par heure. Comment recharger la IONIQ 5 Équipé d'un nouveau système en 800 V et d'un connecteur combo, le IND IONIQ 5 pourra charger à une puissance allant jusqu'à 220 kW sur les bornes rapides en courant continu, dc. De quoi autoriser une recharge de 0 à 80% en 18 minutes seulement. En courant alternatif, l'Ioniq 5 offre une puissance de charge allant jusqu'à 11 kW. A noter, la finition haut de gamme exécutive bénéficie également d'une option baptisée V2L. Celle-ci permet de bénéficier d'une prise de 120 volts, additionnelle pour la recharge ou l'alimentation de petits équipements grâce à la batterie de la voiture. Facturé en option, un toit photovoltaïque permet de bénéficier de l'énergie solaire pour recharger la voiture. Selon Hyundai, le dispositif pourrait permettre de parcourir 2000 km par an. Commercialisation, prix et équipement du Hyundai Ioniq 5 Attendu en concession en juin 2021, la Hyundai Ioniq 5 débute à partir de 43 600 euros hors bonus écologique dans sa version de base avec sa batterie 58 kWh. La configuration grande autonomie débute à partir de 46 800 euros tandis que la déclinaison à transmission intégrale, réservée à la finition haut de gamme exécutive, débute à partir de 46 800 euros. Bye.